Chers traders et investisseurs, mercredi 2 octobre, bonjour. Eh bien écoutez, vous avez bien fait ou nous vous avons bien fait de vous conseiller de ne pas prendre de nouvelles positions et d'être en dehors du marché hier. En effet, les marchés ont fortement décroché à 4 heures suite à de très mauvais chiffres américains depuis plusieurs années sur l'ISM. Et donc depuis 4 heures hier, il n'y a plus qu'une seule direction, pour le moment en tout cas, à l'heure où nous nous parlons, le sud. Les marchés baissent en discontinuer et les choses ne s'arrangent pas compte tenu des nouvelles, mauvaises nouvelles en provenance du Brexit. Donc nous nous interrogeons et nous pensons que nous pourrions bien aller voir des supports sur le DAX situés quelques centaines de points plus bas. Mais nous n'en sommes pas certain. Encore une fois, les marchés américains devraient jouer le rôle d'arbitre. Nous verrons bien, mais pour le moment, il ne faut strictement rien faire. Donc, dans ce contexte, ce matin, c'était très très simple. Nous avons pris une position short dès le départ, sans discontinuer, qui nous a été donc accompagnée d'une un, médaille de diamant rouge. Donc, un très très grand mouvement. Il n'y a eu qu'un seul trade gagnant sur un. Voyons si cet après-midi sera plus animé. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée et à demain.